Moi, dans ma pratique professionnelle, je n'ai pas, pas été vraiment très confronté au, à l'analogique. Mais par contre, j'ai eu des, les dernières formations en France, euh, au monde même, <rire> à l'analogique. Je les ai eues à travers ces écoles de BTS et, de, et à l'eau lumière On a encore monté sur bande avec des ciseaux, à Radio ouais, donc, France. C'était avec, par exemple, des Nagra c'était avec des Nagra, avec des, je me rappelle, des Tascam, des Studer, il y avait encore des Ampex. Voilà, des, des, Donc toutes des... les marques qui fabriquaient des magnétophones voilà. qui étaient utilisés pour l'enregistrement voilà. euh, en studio ou euh, en extérieur. Ouais. Donc j'ai pu euh, voilà, bénéficier de, de cet app apprentissage parce que l'intérêt, l'analogique de tout ça, c'est qu'il y avait un côté euh, très palpable, très sensuel en fait. Euh, qu'on a tendance à, à, à perdre avec le numérique, que, euh, ben parce que par exemple, sur un, un magnétophone à bande, il faut vraiment l'entretenir pour que ça marche. C'est-à-dire qu'on met une bande, mais ça ne marche pas, euh, ça peut se détériorer. Il y a, avec le numérique, il y a, il y a cette stabilité qu'on a gagnée qui est énorme, c'est-à-dire qu'on met un CD mille fois jusqu'à ce qu'il règne, mais enfin bon, il y avait quand même de la marge. Mmh. Ça va reproduire toujours la même chose, dans la même qualité. Tandis que l'analogique, ben, c'était très sensible en fait, à l'entretien même des machines. Donc il y avait une implication. Euh, des opérateurs euh, sont pour que, pour que ça marche c'est-à-dire que notamment au niveau des exemple, du, du, ch du chemin de la bande il y avait un côté mécanique il y avait aussi un côté euh, euh, de nettoyer par exemple les entrefers, parce que ça, ça lie des particules oui donc les hein. têtes de lecture têtes de lecture d'enregistrement sont... et on les, est, on les nettoyait avec des avec des, des cotons-tiges et de l'alcool, mais euh, quasiment en permanence, parce qu'on voyait bien en fait, le, le, tout de suite l'impact que ça avait sur l'enregistrement ou, ah oui, ou sur la relecture. y avait des parasites, par exemple. Des parasites, des, cra, des crachotis, et puis aussi la bande passante euh, était, était, s'en retrouvait euh, affectée. Donc, il Donc, fallait par vraiment, exemple, euh, il y a une déperdition, soit dans les aigus, ouais. soit dans les graves, à cause du fait que c'était mal nettoyé. Mal nettoyé, le... mal axé, mal, la, la, la, pas, pas la bonne émulsion de la bande. Enfin voilà on faire plein, Il y avait quand même plein de paramètres sur lesquels on pouvait agir même si c'est très loin, mais ça n'empêche pas qu'on avait, euh, avait ce rapport-là euh, qui, était, qui était quand même euh, très très palpable. Et puis y il avait, y avait aussi euh, quelque chose où, où bah, euh, c'était presque maté enfin, matériel, c'est-à-dire que sur la bande, on voyait, on n'entendait pas, mais on savait que là, il y avait un son d'oiseau, par exemple, sur cette, et de cette longueur, parce qu'on savait que ça défilait à telle vitesse, et on savait que bah, voilà, 1,20 m ça représentait tant de temps, en gros, ouais. et, euh, et on voyait les choses. Donc là, tout d'un coup, il y avait... Euh, euh, un travail mémoriel par exemple qui a à mon avis euh, dis disparu euh, et qui a pris d'autres formes mais, mais c'est un peu aussi impressionnant par exemple avec un téléphone portable aujourd'hui plus personne ne connaît les numéros ouais. parce que tout est mémorisé comme ça et on en, alors, alors qu'avant ouais. on savait très bien que sa tente c'est 0248 voilà <rire> il voilà, ouais. si fallait le faire parce que gros, voilà, ouais. on a, on a, on a, je pense qu'il y a un, un tout un travail mémoriel, mais à, à plein de niveaux dans la société à, à cause du numérique qui, qui fait qu'on qu n'a qu plus cette... Alors du coup, il y avait une déperdition possible parce que bon c'était du magnétique, c'était mécanique, ça se devait être nettoyé, etc. Euh, et on pourrait dire euh, l'enregistreur numérique, euh, il n'a pas tous ces problèmes-là, donc il est plus facile à manier, dans le sens où ben voilà tu, le, tu branches et puis tu as le son numérique qui est enregistré voilà, est et tu n'as pas de problème à te poser... Bah, sur du nettoyage, par exemple, de matériel. Mais il y a d'autres questions qui vont se poser, j'imagine. Bah, disons qu'on n'a plus de magie, quoi. <rire> Ça, c'est quand même la, la grosse perte. Et, et quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui, qui, qui n'a jamais entendu de l'analogie, ne peut pas forcément savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai qu'il y avait une magie de la bande qui existait, qu'on essaye, on essaye depuis des années de galoper derrière. Mais le, tous les processus numériques n'arrivent pas à imiter euh, le, justement cette magie de la bande qui consiste en gros a euh, en fait une, une sorte de, de, de, de production d'harmonique par rapport à un signal donné. Par exemple, si on fait une sinusoïde toute bête… De... Qui va et, représenter et, le, le son. Le son, mais on, même on part d'un son pur et on l'enregistre sur une bande, euh, et, et, et, et avec très très peu de choses, avec un, un peu justement de saturer un print saturer la bande, on arrive à créer des, des harmoniques qui enrichissent le son. Et, et, et ça, on, on, avec des, des amplis à, à lampe, des amplis à, à transistors, on voit très très bien l'effet que ça, que, que ça faisait et qui donnait une sorte de richesse en fait mmh, un au peu son. Ce qu'on appelle la chaleur du la son. La chaleur du son, voilà, des basses plus amples, etc. Ce qui fait qu'on a aussi un attachement au vinyle, mais qui a aussi d'autres défauts. Le, le, le, le numérique, en fait, quand c'est arrivé, on a été assez surpris, c'est-à-dire que il y avait une possibilité de euh, presque pleine de tout quoi alors que euh, les principes de diffusion d'écoute, d'acoustique font que le, ce, ce, cette trop grande plage dynamique, cette trop grande définition ben en fait euh, crée plus de problèmes aussi Enfin, en, en créer il va falloir en mettre les... donc au début et je me rappelle avoir, avoir commencé à traiter le son de manière beaucoup trop dynamique et, et, et beaucoup trop large dans, dans le spectre Alors là, à ce moment-là, il y a les, les machines, justement, tu citais Pro Tools, par exemple. Donc, euh, qu'est ce qui se passe sur ces machines quand tu te retrouves avec euh, euh, la possibilité de mixer plein, plein, plein de sons bah, Disons que c'est une révolution euh, à peu près à tous les endroits. C'est-à-dire que ce n'est pas tant Pro Tools, c'est que tous numérisent euh, toute la chaîne de sons. Parce qu'après, on a l'acoustique, euh, qui est le, la vibration dans l'air. Après, il y a dans, dans, dans toute la chaîne son, euh, un côté mécanique, parce qu'il y a la membrane du microphone. Après, il y a une partie électronique. Là, il y a tout un moment électronique dans, dans le son, avec les traitements qu'on peut faire, etc. Puis après, on va aller exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va aller de l'électronique à la mécanique de la membrane d'un haut-parleur, et on retourne à l'acoustique. Voilà, c'est... Vraiment... Ouais. La boucle, un peu ça. Comme ça. la boucle est bouclée. Et en fait, la numérisation du signal, elle, elle, elle, elle s'est faite. Bon, L'acoustique, on ne peut pas encore trop numériser. La mécanique reste encore la mécanique. Et puis, à partir de l'électronique, voilà, on commence à numériser. C'est ça qui atteste toute cette chaîne-là, des, des, des deux bornes mécaniques d'un côté mécanique de l'autre, qui ont été numérisées. Et en fait, ce n'est pas seulement les, les, les logiciels, c'est aussi les, les consoles de mixage qui se sont entièrement numérisées et qui ont changé tout notre travail. C'est-à-dire que euh, si on revient dans des temps très anciens, et pour parler un peu de mixage, il euh, n'y avait, avait pas forcément, par exemple, la, la mémorisation des mouvements. C'est-à-dire ah que oui. si jamais on voulait euh, mixer, euh, par exemple, une séquence, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sons, il y a des voix, il y a plusieurs pistes pour les voix, pour les, pour les musiques, pour les ambiances, etc. Donc ça revenait sur une table de mixage comme ça, sur, on, on a un son un peu sur chaque fader, euh, mais euh, tous les mouvements qu'on fait en termes d'égalisation, de réverbération, de niveau, de modulation, n'étaient pas mémorisés. C'est-à-dire qu'en en fait, ils faisaient, quand ils répétaient les opérateurs du son, euh, et au moment où il voulait enregistrer, il faisait, il faisait plaire, on passait la polar sur l'enregistreur. Le, la polar, c'est quoi La polar, c'est la. Le, le, pardon, le, on lançait l'enregistrement. Donc ça allait mémoriser euh, le, le, le, le, le son qu'on allait, qu allait mixer. Donc l'enregistrement des pistes différentes voilà. qu était pré qui étaient préenregistrées, qui étaient préenregistrées sur des lecteurs et qui passent à travers un. Un, un, pupitre, un pupitre de mixage, et on, on, là on, on, on apporte justement des éléments de mixage de niveau, d'égalisation sur le timbre, etc., des, des, des sons. Et, et ça, en fait, rien n'était mémorisé, c'est-à-dire que c'était un mouvement... Euh, faire en, en direct. Donc, à plusieurs mains, un, un, un mixeur se faisait aider par des assistants et puis il y en a un qui tournait les boutons, etc. Et après, ce qui Donc, il y qui... avait deux, trois personnes qui étaient voilà, en train de à... chacun faire des mouvements voilà. différents pendant toute une séquence. Voilà, il y pas, on ne pouvait pas s'arrêter, ça devait être enregistré. Ça, je crois que les bobines, elles faisaient dix minutes à l'époque fallait fallait voilà donc c'est soit c'était c'était un geste de mixage mmh. après je crois que la, la, la première évolution qu'il y a eu c'est la motorisation de ce qu'on appelle des faders qui nous donc permet de contrôler -là, ça, hein, voilà ouais. qui nous permet de, de, de contrôler plus fort moins fort en fait hein. donc de faire un équilibre donc ça la, la motorisation ça voulait dire quoi c'est le fait que on, on, on, on fait défiler le film on fait plus fort on lâche on lâche le fader Très bien, on retourne en arrière, on refait lecture et puis ça, ça va reproduire ce mouvement. Et l'évolution qui, qui, qui a eu lieu euh, justement à la fin des années 90, c'est ce qu'on appelle le total recall. total recall, parce que ça va se souvenir de tout. De tout parce ce qu'on qu fait. c'était un film de Paul Verhoeven voilà, aussi. <rire> et ça, ça, ça a évidemment tout changé, parce que tout d'un coup, eh bien, euh, tout ce qu'on fait, bon, ça a eu un petit peu de temps à se stabiliser pour que tout ce qu'on fait soit vraiment fidèlement restitué, mais ça a évidemment tout changé parce que tout d'un coup, euh, ben y avait, y a, y a, on a perdu quelque part un peu, un peu d'élan, puisque l'élan, on n'en a plus vraiment besoin, puisqu'on peut faire euh, touche par touche, piste par piste. On, on, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est un peu arrêté dans un mouvement euh, où, où, qui, qui, qui s'imposait de lui-même. Moins donc, de spontanéité. Moins de spontanéité, oui. Et une automatisation, finalement, ouais. qui va se répéter euh, pour à chaque séquence. On sait que ce bouton-là, il, il va… Il va reproduire il, exactement ce qu'on Il quoi, va monter sens. et descendre à tel moment voilà, pour l'ambiance ou ouais. pour euh, le bruitage. Ou, D'accord. Ouais. Okay. Et donc aussi, peut-être euh, plus d'autonomie pour une seule personne qui peut maîtriser énormément de pistes, puisqu'il y a l'appareil, finalement, qui Absolument. va… Euh, automatiser le geste qui vient d'être euh, prévu. Quoi. Bah, moi quand j'ai commencé euh, justement à la fin des années 90, un mixage, c'était entre quatre et cinq semaines, euh, et le mixeur avait toujours un assistant, mmh. plus l'assistante de, de, de l'Audi, en tout cas un assistant à, à, à la console. Euh, là maintenant, on est passé à peu près à trois semaines euh, seul. Aujourd'hui, euh, comment, comment tu sens euh, l'évolution du matériel mmh. bah, En fait, ce qui. Euh, C'est une perpétuelle euh, évolution, révolution, euh, tout, tout, toutes les technologies mises en place. Il euh, y, y, y a beaucoup de développeurs en fait, qui apportent tout d'un coup un petit logiciel qui va résoudre telle ou telle situation. Avec des choses assez cyniques, d'ailleurs, aussi. Il euh, y a un logiciel qui s'appelait Virtual caty. Donc, il veut dire, euh, non, Cathy Virtuelle, <rire> parce qu'en fait, euh, ça permettait, euh, c'est un logiciel, je crois, américain, euh, de, de faire un travail de, de conformation automatique entre deux versions de montage d'image. Euh, en fait, le principe d'une un, conformation, c'est qu'on a euh, un plan A qui fait telle durée, le plan B qui fait telle durée, le plan C qui fait telle durée. Et puis, par exemple, le montage d'image a évolué, le plan B s'est enlevé et le plan A et le plan C, donc c'est une conformation simple, se sont maintenant associés. Ouais. Donc Ça veut dire qu'on avait une, une continuité comme ça au niveau du, de l'image et du son, mais on va, on va se concentrer sur le son. Et en fait, tout ce qui se passait en B, maintenant, doit être coupé, et ce qui se passait en A et en C doivent être collés. Et voilà. Donc ouais. ça, on, imagine, on voit bien à peu près l'opération à faire. Et en fait, ce logiciel, euh, on rentre euh, les informations, ce qu'on appelle une EDL, une Edit List, qui, qui, qui donne justement les informations qu'il y a le plan A qui va de tel timecode à tel time timecode, le plan B et le plan C. Maintenant, c'est A et C. Donc, ça va permettre de comparer deux états du montage image et euh, de faire automatiquement ce travail de conformation. D'accord, ça, ça, ça fait le montage sans que tu touches Voilà, même. et en fait, évidemment, avant, c'est ce que font les monteurs-sons, et c'est eux qui, qui prennent leur projet, vont couper tous les sons du plan B, l'éliminer, rassembler les sons du plan A et du plan C, et puis voilà, maintenant on est conforme et synchrone au nouveau montage d'images. Mmh. Et en inventant ce logiciel, euh, voilà, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de, de, de, de Cathy, l'assistante de, de Ah, d'accord, de... c'est pour ça que c'est ça, c'est ouais. monstrueux. Voilà. C'est l'élimination des humains aussi. De bah, toute façon, l'élimination des humains, oui, euh, est, elle est, on, on la voit, quoi. Effective, ouais, et, euh, et donc, on est. On, bon, enfin, en tout cas, il y, y, y a une évolution comme ça, permanente, en fait, des outils. Et ce qu'on voit arriver aujourd'hui, enfin, après, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais euh, tout nouveau logiciel qui vient d'arriver, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos logiciels de traitement. Donc, en gros, là, par exemple, c'est utilisé euh, par une société qui s'appelle Waves et qui a un, inventé un plugin qui s'appelle Clarity. Qui, euh, auquel il on, on, y a donc de l'intelligence artificielle qui, qui, qui, est, qui est au, au cœur de, de, de ce traitement parce qu'on on, on lui a fait en, en gros apprendre, écouter euh, toutes sortes d'environnement de, de, sonore qu'à terme on ne veut pas. Et en fait, il a la capacité d'analyser dans une prise de son l'environnement sonore et comme c'est un environnement sonore qu'on ne veut pas, on peut doser en fait la réjection. De, hmm. de, de, de ce son et, et ne garder que le son utile, qui est le son, par exemple, des voix. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui tousse, hop, le, pas le logiciel va l'éliminer. Ben, éventuellement, s'il si, si est programmé pour enlever les, les, les sons de tout, pourquoi pas. Mais hmm. là, là, là, en l'occurrence, c'est plus pour enlever euh, des sons de, de urbains, des sons qui sont gênants pour l'intelligibilité de la parole. Ouais. Et en fait, là, on s'aperçoit, par exemple, en disant ce logiciel, qui est il vient quand même très récent, c'est qu'il fait un travail il réussit en fait à avoir des résultats sonores qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes en tant qu'ingénieur du son avec nos oreilles. On est dépassé par la machine. Okay. Et je crois que c'est l'un des premiers logiciels où il fait quelque chose de mieux que nous. <rire>